Oui, alors c'est marrant parce que dit par un métis sur un air de jazz et dans des bananiers, tout à coup, c'est présenté comme une espèce de vérité immanente ou une sagesse. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également... Ah ben bah le mien, il faut suivre. Et aujourd'hui, je, je retrouve bien un sportif qui est un petit peu... Euh, bah, accompagné, c'est un grand mot, mais dont les péripéties ont un peu bercé tout, toute ma vie. Quand on est né à la fin des années 70, on a plus ou moins toujours connu Yannick Noah. Alors, comme sportif, pas tellement, parce qu'en réalité, à l'adolescence, il était déjà en fin de carrière et ses performances étaient déjà très, très erratiques. On l'a connu comme entraîneur, on l'a connu comme chanteur et on l'a connu comme... Euh, C'était un peu un des premiers influenceurs à faire des, voilà, des mariages en grande pompe, avec des, avec des, des top modèles, avoir des enfants avec des, des mannequins, s'en séparer quelques années plus tard, payer des pensions alimentaires à, à plus de 10 000 euros par mois. C'était un personnage des Media People avant presque leur, leur existence. Et désormais, euh, fou, foulala, il a pris un, un coup de vue. Alors on ne taclera jamais gratuitement sur le physique. Mais enfin, en même temps, on se moque très régulièrement de mon âge à l'écran comme si je portais mal mes 43 ans. Ben, Montrez-moi comment vous portez les vôtres. On discutera ensuite. Et, et là, là, pour le coup, euh, Papy Yannick euh, fou, traverse peut-être une mauvaise phase. Enfin, on va essayer de décrypter tout ça avec un contenu que vous m'avez proposé via le hashtag Vidéoscopie, sur les réseaux sociaux, sociaux Juste avant de commencer comme d'habitude. Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, une anecdote. Et exceptionnellement cette semaine, c'est Hugo le chef monteur qui vous parle pour la pub. Donc je vais aller droit au but, on est en train de chercher à renforcer notre équipe de montage, donc on cherche un monteur vidéo. Si tu es monteur vidéo et que tu veux te joindre à l'équipe, je te donne quelques critères de recrutement. Bon bah vu que je demande à un monteur vidéo, tu t'en doutes, il faut que tu aies les connaissances de base en montage vidéo. Tu sais te servir des outils avancés des moteurs de recherche Google et Twitter Alors oui ça peut te paraître bête, mais en réalité ça l'est pas tant que ça. Si tu connais pas ces deux boutons à l'écran par exemple, ça c'est compliqué. Tu dois être disponible et avoir une bonne connexion internet. Tu connais le style de la chaîne, si tu suis Stéphane depuis un certain temps, tu comprendras facilement ce qu'on te demande. Alors si tu es monteur vidéo et que ça t'intéresse, tu m'envoies un petit mail de présentation à l'adresse qui s'affiche à l'écran et je te répondrai dans les meilleurs délais. Bonne vidéo à tous, à la prochaine voilà. Eh hey, on est beau hein <rire> On est quand même un peu beau, beau Là ils se prennent en photo avec l'ancien euh, tennis -man, ou avec le chef de Avec leur frère Avec leur grand frère, tu sais tu entends Avec leur grand frère C'est papa Yannick Papa Yannick. À un moment c'était tonton Yannick. À un tonton moment c'était tonton Yannick. Ça va être Papi Yannick. Papi Yannick. Alors, Papi Yannick, euh, effectivement, un plan assez, assez surprenant. Enfin, il faut l'avouer, quand on a grandi avec l'image du sport, je vais dire émérite, enfin, du sportif euh, comme ça, c'est un de nos premiers sportifs euh, métissés, un peu glam euh, en France quand même. Enfin, quand je dis glam, glam avec, avec sa vie et son délire à lui. Le vrai glam du métissage dans le sport en France est arrivé en 1998 avec la, la France Black Blamber, légèrement avant avec la NBA, hein, c'est quand est, tous les petits jeunes, on avait tous comme ça la, la coupe à la, à, la, à la Scottie Pippen ou à la Denise Rodman, d'ailleurs la photo est toujours... En cours de recherche, ma mère ne la trouve pas, je suis désolé. Je vous promets qu'on met tout en œuvre, hein, comme disent les grosses sociétés quand elles cherchent un dossier. Donc on met tout en œuvre. Mais disais-je, quand on a connu le, le sportif, euh, je crois qu'il a eu des enfants avec des top modèles. Enfin, sa première femme était, je crois, une Miss Finlande ou Suède. Sa seconde était encore top modèle. La troisième, c'était la fille du producteur euh, Camus. C'était l'icône en hutte. Hein. De volutes, volute turlute hein, à, à une époque. Et bien comme ça, le voir euh, habillé en, en Camerounais moyen, euh, dégingandé, un peu, un peu déglingué aussi. Hein. Bon, on sait en même temps à 60 ans euh, l'addition <rire> qui arrive pour ceux qui ont, qui ont abusé des volutes, hein, qui se sont trouvés spirituels apprenez comme ça un peu un, un chamanisme au rabais, à fumer de l'herbe. Ils se retrouvent un peu à la flore en panie hein, avec le cancer au poumon. J'ai peut-être été méchant en oubliant un facteur. Il n'y a pas que les volutes. Euh, qui font avoir cette gueule-là à 60 ans, il y a également les procès. Parce que 20 ans de procédure, moi, qui, qui a été 4 ans de procédure, je peux vous assurer que euh, c'est une transformation physique inévitable liée à la charge mentale. La vraie, celle-ci. Hein. Et on vieillit deux fois plus vite quand on a un procès sur, sur, le, sur les épaules. Moi, je vois un... Euh, quelqu'un qui a un revers de santé ou deux, quelqu'un qui a un revers économique hein. Parce que je suis désolé j'aime bien descendre au niveau des vrais enjeux et j'aimerais pas me faire beurrer l'arrêt sur une espèce de, de projet spirituel là il y a quelqu'un qui va moyennement bien là quand même physiquement hein. quelqu'un qui prend l'addition à, à tous les niveaux c'est à dire ben, savoir que tu fais déjà que tu es déjà là présent tu t'occupes des petits, tu t'occupes des anciens et puis de temps en temps pour les, les plus jeunes tu, c'est une bière de temps en temps. Je me sens un peu pris pour une, pour une brioche. Hein. Tu, tu n'as jamais prôné la consommation de bière, tu as prôné la consommation d'autres choses. C'est ce qui explique ton état euh, actuel. Et en fait, tu n'as aucun mandat. Hein. Tu n'es pas euh, élu ni maire de quoi que ce soit. Tu as un rôle d'ambassadeur, du, voilà, du mec qui a réussi en France et qui revient. Mais encore une fois, j'attends les, les vraies raisons. Moi, je vous parie que ce sera euh, santé ou économique. Hein. Ça va bien. bien. C'était bien les marionnettes. Tu as aimé les marionnettes hier C'était la magie, non Ce, ce bâtiment-là, c'était ma maison. Voilà. Et ça, c'était notre jardin. Le, le mec avait une maison de la taille d'une école. <rire> D'accord. Bah, écoute Yannick, c'est bien, on n'a pas tous grandi avec, euh, avec des chambres de, de 40 mètres carrés. Ça, c'était ma chambre. C'est venu la classe. Et donc, il vient de confirmer que sa chambre faisait la taille d'une ouais, salle de classe. C'est le CM2. Ça va les enfants c'est marrant, ils ont tous l'uniforme. Hein. Ce qui passerait aujourd'hui pour une mesure réactionnaire, euh, normative et restrictive de la liberté individuelle euh, en dans les pays occidentaux progressistes est au bled en fait, euh, totalement euh, admis et normal. Hein, ça, ça permet notamment de, de gommer la trop grande violence sociale. Euh, à ces âges-là, par la comparaison des attributs, des fringues, des téléphones, des machins. La, la géolocalisation change totalement l'échelle des valeurs, hein, selon qu'on est ici ou là-bas. Selon que c'est brut ou euh, valeur qui montre un projet de remigration, ben c'est bien ou mal. Et selon que c'est au nord ou au sud de la Méditerranée que l'on montre l'uniforme, tout à coup c'est mignon et tendre ou c'est conservateur et réactionnaire. Ouais. On vous embête pas longtemps parce que vous savez que ici c'était ma chambre quand j'étais petit. Le prof fait semblant d'avoir un masque, mais enfin il l'a sous le, sous le menton. Personne n'a de masque, mais en même temps, on a l'impression que c'est relativement contemporain comme au reportage parce qu'on parce qu voit quand même quelques masques. Donc j'ai l'impression que la, la mascarade du masque en extérieur n'a pas trop pris, voire même en intérieur là-bas. Oui, c'était ma chambre. Donc j'espère que ça va vous porter chance. Ok, allez, bon courage. Tout le monde fait yeah, yeah. yeah. Ok, allez, à tout à l'heure. Merci, merci. À demain, les enfants. On va pas faire de l'anthropologie facile à la, à la Todd et rappeler que le modèle africain est beaucoup plus matrilinéaire que patriarcal, au sens où il y a souvent un doute sur l'identité du père et qu'en fait les enfants, les enfants sont élevés par des oncles, voire par des étrangers ou des inconnus. C'est un peu ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire que Tonton Yannick est sont beaucoup plus, enfin, et pour certains peut-être aussi important finalement qu'un père qu'ils ont à moitié jamais vu. Enfin, Todd le fait pas trop mal, laissons-le, euh, laissons-le faire. Okay en fait, je suis parti euh, avec 48 ans. Ah bah tiens, 48 et 12, 60. Ouais, sauf que là, une fois n'est pas coutume, je me suis permis de contextualiser un tout petit peu. Je suis allé vérifier si mes souvenirs sur la vie de Yannick étaient plus ou moins exacts, et il semblerait qu'il se soit exfiltré en 2017. Et, et, et, et, et, et j'aimerais que Brut en arrive à ce qui s'est passé en 2017. Moi, je vais vous le dire, parce que j'ai fait le boulot. Il y a une coïncidence de date autour de son départ que j'attends toujours de voir évoquée là. De temps en temps, et... Euh et là, tout d'un coup, bah, j'ai eu comme un appel, tu vois. Un destin, appel de qui, de bah, quoi Protéger, euh, voilà, la terre, qui est de ma terre, qui est la terre de mes ancêtres. Oui, alors c'est marrant parce que dit par un métis sur un air de jazz et dans des bananiers, tout à coup, c'est présenté comme une espèce de vérité immanente ou une euh, ou une sagesse, alors que en réalité, le même discours par un identitaire indigène en Europe ou dans un pays d'héritage catholique, c'est présenté comme le repli sur soi et quasiment nazisme. Et de la protéger, d'en faire quelque chose de cool. Parce que à mon âge, c'est la transmission qui compte. Oui, mais la transmission de quoi C'est ça que Brut ne nous dit pas. Et moi, je vais le dire si, si vous continuez à cacher la vérité. Transmission, c'est euh, voilà, moi, je le fais pour mes enfants. Oui, et voilà, ça, c'est la vérité. Tu le fais pour tes enfants, car en réalité, euh, les patrimoines comme le sien sont obsédés par euh, deux choses. C'est le lieu de la résidence fiscale, raison pour laquelle il a eu la France, la Suisse, les États-Unis, etc. Il s'est fait pincer au début des années 90. Il a porté le contentieux devant toutes les juridictions. Je conseille d'État, je ne sais pas quoi, conseil de l'Europe, machin. Il s'est fait, ça a duré 20 ans pour un million d'euros. Il a fini par être débouté en, en 2017, l'année de son départ. Donc, il y a une question de résidence fiscale. Donc, de lieu d'imposition. Et de cette question découle celle de la transmission. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas transmettre tout ou partie de ton capital à tes enfants, ton lieu d'imposition va plus ou moins déterminer la quantité qui va t'être ponctionnée. Tu as certainement, allez, si tu t'es fait dresser sur un million d'euros, ça veut dire que tu dois en avoir entre, entre 10 et 20 à transmettre. Tu as 5 gosses, ça veut dire 4 millions chacun. Et tu as juste envie que Bercy et, et Bruno. Euh, en ponctionne le moins possible. Dis-le, c'est pas grave. Mais admet, en fait. Admet que quand on a eu une carrière de sportif, d'entraîneur et de musicien, on a un patrimoine à 7 chiffres et que quand on a un patrimoine à 7 chiffres, on ne laisse pas les aspects de transmission au hasard. C'est tout, admet-le. Ça pas juste un trophée dans une vitrine ou des souvenirs. Si on est vraiment ici aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à ma mère. Enfin, elle était aventurière. Bah, elle est tombée amoureuse de papa parce qu'elle aimait le foot. À l'époque, dans les années fin les années 50, tomber amoureux du noir de la ville, c'était c'était un projet. Ah bah oui, ça par contre, je veux bien le croire, je veux bien le confirmer. J'ai grandi en France avant la valorisation du, du, du métissage et de l'immigration. Euh, c'était, on va dire, entre guillemets, neutre à mon époque. Par contre, les échos que j'ai eus notamment pas forcément de ma mère en direct, mais de ses sœurs, confirment que euh, ramener un noir, euh, même bien élevé, même, même beau, même sympa, même drôle et même charismatique, chez les indigènes euh, de souche euh, dans les années 70, ça, ça a été sport. Mais dis-moi un petit peu, il est noir, noir, noir, noir, un peu, un peu blanc, ah noir, noir, ah complètement noir, oui, on n'est pas dans de... Et donc j'imagine que dans les années 50, c'était pas sport, c'était super sport, donc ça on ne peut pas, ne peut pas lui enlever. C'est un petit peu comme se battre pour des droits civiques, des droits sociaux ou le droit à l'avortement à l'époque où c'était un vrai combat. On ne peut pas enlever aux féministes ce courage-là, même si maintenant le sens du vent a tourné, il n'y a plus aucun courage à promouvoir le, le sans frontiérisme et l'immigrationnisme, à une époque... C'était effectivement un choix qui pouvait vous coûter une carrière, un cercle d'amis et une ostracisation de fréquenter le noir du coin. Et tant que c'est un projet individuel mu par l'intérêt que l'on voue à une personne et pas un projet collectif de marroniser la terre entière, moi ça me va très bien. Quand par contre c'est une initiative organisée, collective, fourbe et hypocrite de remplacement ou de dumping, ça, ça me va plus. Il bien hein. faire la nuance. Ce qui manque parfois aux, aux identitaires et aux nationaux, c'est la nuance. Et puis on a habité ça ici. Mon père s'est pris au jeu, et papa lui, il bougeait plus. Il aurait pu venir avec nous tout le temps, ou en France, aux États-Unis, quand bougeait. Oui, alors bouger est en fait, euh, à mon avis, une version très euphémisée euh, d'optimiser notre résidence fiscale hein, France, Suisse, États-Unis. C'est exactement ce qui lui a été reproché, en fait. Je pense que j'aurais pas pu venir il y a trois ans. C'était pas le moment. Et puis là, tout d'un coup, c'était le moment. Mais alors là, ça m'a défoncé, quoi, parce que. Oui, c'est pas que ça qui t'a défoncé, d'ailleurs. Parce que je suis trop bien, je suis, voilà, c'est ici que je dois être, quoi, c'est mon destin d'être ici. Donc, finalement, bah, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Je vais même euh, l'ajouter à ma bouteille euh, aux bonnes nouvelles. Vous savez que depuis le 1er janvier, j'ai piqué à quelqu'un l'idée d'ouvrir une petite carafe, un bocal dans lequel euh, chaque bonne nouvelle termine. C'est à dire que quoi qu'il arrive, que ce soit anecdotique ou structurant, peu importe, chaque bonne nouvelle est résumée sur un post-it, finit dans la, la carafe. Et puis à la fin de l'année, on... comme c'est une jolie carafe, j'aurais peut-être pas envie de la casser, donc j'extirperai les, les post it et je me souviendrai à peu près de de tout ce qui s'est bien passé cette année Parce que vous savez qu'on a tendance à accorder beaucoup plus de retentissement à une contrariété qu'à une bonne nouvelle et donc euh, pour rééquilibrer les, les choses et eh bien je me livre à ce petit jeu donc on va faire un post-it hein, sur lequel on va écrire euh, Yannick Noah a remigré qui est le prochain on va le mettre dans une bouteille excellente nouvelle à deux titres d'abord Yannick Noah a commencé à nous gonfler depuis une dizaine d'années et son soutien à Hollande et... Monsieur François Hollande, ce soir j'ai chialé Je pense que la France lui a assez donné, hein. je pense qu'il n'aurait pas eu un dixième de ce succès-là en restant à entraîner des, des, des, des mioches au Cameroun. Et secondo, euh, que des médias progressistes comme Brut se mettent à valoriser la remigration ne peut être sur le fond qu'une bonne nouvelle. Alors, ça ne sera pas via le même hashtag. Finalement, non, euh, une vidéo d'un homme, un homme fatigué et décati mais qui ne peut que mettre de bonne humeur et un exemple à, à suivre. Voilà, il n'a pas été un, un exemple à suivre pour grand-chose, Yannick, ni, ni sportivement, ni humainement, ni fiscalement, mais au moins, s'il le devient à 60 ans, euh, bien merci. Alors, euh, pour encourager les épigones de Yannick à remigrer, bah, c'est le moment de partager cette vidéo, de la rétribuer avec un pouce, et également de vous abonner à la chaîne si ça n'était pas encore fait. C'est vous qui choisissez via le hashtag Vidéoscopie. Ce sur quoi vous voulez me voir réagir. Alors si ma façon de tailler un short à la Mianique vous a fait marrer, je vous recommande la vidéoscopie où je m'occupe de sa lointaine cousine Iseut, hein, également ressortissante camerounaise. Après si l'idée de l'avoir en short vous déplaît, bah écoutez, euh, euh, coup de chance, je crois qu'il n'y a pas cette photo dans la vidéo.